Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que la semaine dernière, vous aviez bien apprécié ma vidéo sur les transferts bizarres dans le monde du foot. Hein. Des mecs qui se font transférer contre des crevettes de la bière ou des saucisses de porc. J'avoue que ça change d'habitude. De, de, Et plusieurs personnes m'ont dit en commentaire, bah tiens, refais des vidéos un peu histoire dans le thème foot. Et ça tombe bien parce que des histoires dans le thème foot, des trucs dingues qui se sont passés, il y en a beaucoup. Et je vais en profiter parce qu'il y a quelques années, en fait, sur Twitter, il y avait une mode. C'était de faire des threads de... Banter Donc banter era c'est toutes les dingueries qui ont pu se passer dans un club ou alors dans un championnat. Et un de ses meilleurs threads que j'ai pu déjà lire, mais bon, qu'on va redécouvrir un petit peu parce qu'il y a également une suite que, pour le coup, je n'ai pas lue, c'est celui du Twitter FRSérie A. C'est un compte Twitter en français qui suit euh, l'actualité de la série A. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, bah ben voilà, c'est un Twitter de qualité. Je me permets de le dire, vu de toute façon, je reprends euh, leur thread. Et autant te dire que nos amis italiens, franchement, hein, on a beau être frontalier... Là, je suis à Lyon, vous avez beau être à 250 bornes de chez moi... Il y a des choses qui ne se passent que chez vous quand même et je vous propose de revoir tout ça calmement parce qu'en plus il y a même des éléments très récents. Vous allez voir c'est très drôle. C'est parti. Thread seria banter 2010 à 3 points d'interrogation, le voici 2017 il y a ensuite la suite vous nous l'avez demandé let's go et également deux trois autres trucs un peu plus récents. Commençons gentiment, c'est parti. 2010, alors joueur de l'Inter Mario Balotelli est arrêté par la police, il s'amusait à braquer des passants avec un pistolet à billes. Moi ce qui me fume c'est la photo utilisée. Tu sens que, tu sais, t'arrêtes le mec parce qu'il braque des, comme, des, des, comme ça, des, des, des passants avec un pistolet à billes depuis sa voiture. Le gars baisse la vitre et c'est sa tête comme ça de troll en mode mort rire. Balotelli, vous verrez que c'est pas la seule fois qu'il est dans le thread parce que je crois que si je prends la suite... Regardez, hein, 2010 à 2019. Balotelli, en vacances à Naples, et fait en Paris avec un barman. 2000 euros s'il se jette à la mer avec son scooter. Le barman relève le défi... <rire> Il a l'air d'être en slip, le frérot. Hein Il déclara par la suite J'ai gagné 2000 euros en jetant un scooter à 600 euros. Le sens des affaires. Bon, quand t'es footballeur, 2000 euros c'est pas grand chose pour toi. Si t'as pu faire le bonheur d'un barman, c'est tant mieux. Hein Mais bon, répétons quand même que écologiquement parlant, le scooter dans le port c'est pas terrible. Agagé que notre ami Balotelli a dû se prendre une belle amende quand même pour cette connerie. 2013 Pour échapper au licenciement, Marco Giampaolo disparaît pendant 72 heures. Brescia promet qu'il ne sera pas viré s'il réapparaît. Mensonge. <rire> oh, les bâtards. Le pire, c'est le moment où tu peux avoir le doute que c'est à cause de ça, tu vois. Genre, le mec disparaît pendant 72 heures. Habituellement, c'est alerte, enlèvement, en mode, oh, quelqu'un a, a, a disparu, tout ça, machin. Là, t'imagines le moment où ils ont eu le flair de se dire, attends, il a quand même pas disparu parce qu'on a Eltej, là. <rire> le moment où il est réapparu, ok, c'est bon, je... Viré eh, <rire> hey, eh, hey, Brescia, petit bâtard, Marco Giampaolo, frérot, il ne faut pas disparaître de cette manière. Tu sais, te faire licencier, ça fait partie du monde du foot. Quand même important de se dire que cet ami-là, après, euh, cette fait virer de Brescia, il a quand même continué sa carrière. Là, je regarde sur le Wikipédia, Cremonaise, Empoli, Sampdoria pendant trois ans, assez Milan pendant pas très longtemps. <rire> le Torino également euh, l'année dernière. Bon, c'est un bon entraîneur italien qui aura fait une carrière, ma foi, euh, fort honnête. Après, quand tu regardes les bilans, victoire, défaite, c'est pas toujours la folie, mais et euh, bon, euh, disparaître. Surtout que le pire, c'est qu'il a eu le droit à 7 matchs, quoi. 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Il s'est fait virer en, en 4 semaines, le frérot. Alors, 2012, Delio Rossi remplace Liaic. J'espère que je le lis bien. Après 32 minutes de jeu, le Serbe applaudit ironiquement cette décision. Son coach le tabasse. Attends, il y a une vidéo. Pardon. Ok, il applaudit. Attends. <rire> Attends, il est en train de le mêler, là. Mais arrête, t'es mort. Il casse la gueule oh. Mais il est en train de lui péter la gueule Mais t'es sérieux En plus regarde, on voit le joueur applaudir En même temps franchement... Eh les gars, attends, attends, attends... Mais c'est du sérieux, il est vraiment en train de lui démonter la gueule. Mais avec une calvasse en plus des grands jours, hein, le frérot le coach là. Hein. Non mais sans déconner, si vous regardez pas toujours le football, dites-vous un truc, c'est quand tu te fais remplacer à la 30ème minute, c'est très rare. Les remplacements avant la première mi-temps, c'est très rare. Si tu te fais remplacer à la 30ème minute, c'est soit qu'il y a un problème de blessure, soit que t'as vraiment pué du cul, tu vois. Et notre ami Delior aussi, tu le, tu le, tu le disrespectes dis pas lui, hein. hein. Tu, tu, tu ne veux pas sortir ou alors tu te fous de ma gueule en sortant Ramène ta mère. Par contre, je suis pas sûr que il soit resté longtemps après à la Fiorentina juste derrière. Juste, regardons la carrière de Delior aussi. Et regardons si l'Yahic s'est fait transférer dans la foulée. Parce que, sans déconner, euh, tu te fais tabasser par ton coach. Comment est l'atmosphère de travail derrière, tu vois Genre, tu restes sur le banc, comme ça, à 2 mètres de lui Le lendemain, tu reviens à l'entraînement ça Me paraît un petit peu bancal. Notre ami Liaïch est bah, euh, resté encore un an. En fait, du coup, s'il est reparti en 2013, vu que c'était en 2012, il est resté encore un an avant de partir à l'AS Rome, l'Interminant, Torino et maintenant Bechicta. Tandis que Delio Rossi a arrêté d'entraîner la, la Fiorentina euh, cette saison-là. Du coup, bah, je sais pas s'il s'est fait virer, mais je pense que ça ne m'étonnerait pas. En même temps, pour être honnête, je suis pas sûr que tu t'as envie d'aller en boucaner un mec avec ce visage, quoi. Ça, c'est la tête des gens qui ont rien à perdre. Et sache que s'il y a bien un truc qui est dans dans le monde c'est les gens qui ont rien à perdre n'allez pas les chercher les mecs soyez humbles. je vais en prendre un un peu plus récent mais en termes d'oser je pense que ça résume aussi un petit peu certaines bizarreries qu'on peut trouver là-bas claudio le tito qu'est ce que cela veut dire positif il parle du covid ça veut dire qu'on est contagieux et alors dans le vagin de toutes les femmes du monde il y a des bactéries on ne dit pas pour autant qu'elles sont pathogènes ça, c'est du même niveau que Trump buvait de la Javel pour euh, soigner le Covid. Hein. Hein, franchement, là-bas, il y a un niveau de balécouillisme. La cancel culture, ils connaissent pas. Hein. L'Otito, le mec à la ladio, il est là chaque été à demander 100 millions pour Sergei Milinkovic savitch C'est la seule chose qu'il sait faire. Hein. Et dire une telle dingue... Je sais pas à quel point ça a fait polémique, mais le mec s'en branle. Une maladie qui, en plus, t'es en Italie. Ils ont été beaucoup frappés, on s'en rappelle, tu vois. Allez poser ce bail de ça veut dire quoi positif Attends est-ce que ce serait pas peut-être à un moment où il me semble à Lazio avait joué un match avec des joueurs qui avaient été testés positifs quelques jours avant, mais qui ont quand même joué parce qu'ils avaient pas de symptômes Je crois que c'est par rapport à ça. Et le mec est arrivé en interview et il a ironisé de cette manière. <rire> en fait, moi, ce qui me fume, c'est aussi la photo de Gunman qui accompagne le truc. Tu lis la déclaration, tu vois la photo le mec a tout gagné. Bah, franchement, si dans les commentaires, que quelqu'un a suivi ce truc et est capable de dire s'il s'est fait sanctionner ou pas, parce que je pense que si un, un président déclarait une aussi grosse dinguerie, ou oh, quoi oh, quoi, oh, oh, on a Loulou Nicolin. On a Loulou Nicolin quand même. Il en a dit des belles lui aussi. Hiver 2012, été 2013, hiver 2013, les transferts de Honda, Yilmaz, Burak, déjà à l'époque, et Anderson à la saute le 31 à minuit. Trois fois, Lotito accuse le fax. Lotito, je crois qu'on va le retrouver encore deux, trois fois. En gros, si vous voulez, quand vous faites des transferts, il y a une date limite avec une heure limite. Imagine Sinon le 31 à minuit. Donc là par exemple on est le 1er septembre, c'était il y a 12h30. Donc t'es obligé, euh, sauf de temps en temps des dérogations de faire les trucs avant minuit. Le frérot Lotito, quand tu rates trois transferts le dernier jour, je suis pas sûr que ce soit le fax qui est bugué trois fois quand même. Ça me paraît un peu fort de café. 2012, Zamparini annonce la vente de Palermo à des Saoudiens qui inv investiront 5 milliards d'euros. Attends mais je connais un club dans le sud de la France qui adorerait ça là. <rire> en fait, c'était des acteurs qui l'a payé. <rire> oh la photo légendaire <rire> Oh la photo légendaire et Vraiment il est allé dans les rues de Palerme Il a vu deux mecs un peu rebeux Toi, toi, toi, on va te mettre un kéfier toi, ça... toi, toi aussi, t'as un cousin ou pas Ramène-toi, ramène-toi Comment tu mets... Quelle était l'idée derrière ça C'est-à-dire est-ce qu'il y avait peut-être vraiment des tractations avec des Saoudiens Est-ce que c'était juste un mytho pur et dur Parce que Palerme c'est quand même pas un club de merde C'est un club qui a vu de grands joueurs passer là-bas il, il y a eu ces dernières années Dibala, Pastore, Cavani il me semble si ne dis pas de bêtises Cavani Cavani, oui, oui, oui, ça va. Bref, vous avez capté. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit ça Peut-être qu'ils étaient dans la merde avec un bail de revente, tu vois, des budgets peut-être un peu trop serrés, la, la DNCG italienne était peut-être sur leur côte. Bon, disons que la supercherie allait être révélée au ou tard, mais pour avoir le culot en tant que président de club de foot et de gérer des budgets à des millions d'euros, de prendre deux acteurs pour venir derrière faire croire que c'est les Saoudiens qui ont racheté... Dites-vous quand même que même à très haute échelle, de temps en temps, il peut se passer des pranks de haut niveau. 2016, la Sampdoria promet à Eto que s'il baisse son salaire, elle recrutera un jeune de sa fondation. Il accepte. Le jeune n'arrivera jamais. <rire> en plus, franchement, si tu dois décrire dans le monde du foot un mec avec un... On va dire un égo assez gros, c'est bien Samuel Eto'o. Le mec est assez marrant. Moi, ce qui m'avait fumé, c'est quand Samuel Eto'o, il y avait un, un, un joueur... Il... Alors, je crois que c'est Sheik Tioté, mais je suis pas sûr qu'il était décédé. Malheureusement, paix à son âme. Et Samuel Eto'o avait posté une, une photo euh, sur Insta pour lui rendre hommage, où il driblait le joueur décédé et avec euh, comme euh, <rire> caption, tu vois, comme légende. Adrénaline <rire> Eto, le mec s'en bat les couilles. Donc quand tu connais euh, Samuel Eto, et, et on l'aime comme ça, on s'en fout, hein, je le critiquais pas, tu vois. L'interview là, Abine avec. J'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il était pas un grand joueur. C'était un bon joueur, mais pas un grand joueur, tu vois. Ça fait partie un petit peu de la magie du type. Par contre, derrière, avoir été pris comme un con, enfin euh, pour un con comme ça. Pas sûr que ça lui ait plu. Je pense que s'il s'était déjà exprimé dessus en interview, il y aurait moyen qu'il nous lâche quelques punchlines de légende, le frérot. 2012, Mbaï Nyang, encore mineur, est arrêté par la police alors qu'il conduisait. Il dira au policier qu'il est Bakay Traoré. Non, mais frérot, un peu de sérieux. 2015, Shakiri, nouveau lyonnais, déclare qu'il a quitté l'Inter car il l'ont envoyé voir un guérisseur miraculeux qui vit dans les montagnes pour se soigner. Pardon <rire> L'Inter en 2015-2014, je pense qu'il y aura un thread de banter de à faire juste sur ce club. Hein, parce que j'ai l'impression que dans ces années-là, il s'est passé des sacrées dingueries là-bas. Franchement, c'est pas la première fois qu'un club fait une dinguerie. Hein. Je rappelle quand même qu'en 2015 aussi, à cette époque-là, avant un match, il y avait David Luiz qui s'était fait une blessure qui demandait, il me semble, un bail style 1 ou 2 mois pour être résolu. Ils l'ont envoyé. En Russie Le PSG l'a envoyé en Russie Pour se soigner avec Une sorte de, de, de recette miracle Au placenta de cheval Un truc comme ça Zéro van ce que je suis en train de dire C'est juste sérieux Regardez il y a des articles qui existent Donc il est revenu genre en mode En 10 jours au lieu de un mois Tu vois Donc il était miraculeusement présent Pour le match contre le Barça Et euh, lors de ce match euh, il s'est fait démonter par Suarez. voilà, au moins c'est dit, c'est le match Suarez la petit pont en Mondovision avant d'allumer la cage C'était assez bien marrant, mais c'est pas la première fois qu'un club a recours à ce genre de bail de guérisseur miraculeux quand même 2014, les dirigeants de Parme confondent la date limite pour payer les impôts en Italie et à l'UFA, ils sont exclus de l'Europa League Oh la tête d'escroc c'est en plus, quand t'as un club comme Parme et tout, on sait que l'Europa League, c'est pas ce qui ramène le plus d'argent, mais c'est quand même pas mal dans ton budget. Et on a déjà vu des joueurs qui ont été, euh, tu vois, genre des joueurs ou des bails qui ont eu lieu, comme par exemple, tu sais, des joueurs qui... Enfin, des clubs qui ont déjà fait rentrer 4 remplaçants au lieu de 3, donc ça les avait fait disqualifier. Le transfert, par exemple, de David de Réa, qui s'était fait annuler au Real Madrid en 2015 pour une histoire de fax et tout. Là, par contre, confondre des dates qui te font exclure d'une compétition européenne, je pense que le mec qui était en charge de ça, son poste. Il l'a pas gardé très longtemps. Hein. 2012, la Juventus n'arrive pas à se débarrasser d'Amaori. Les tifosi le mettent en vente sur eBay. Au moins, j'ai envie de te dire que les frais de port étaient gratuits, quoi. Bon, ça. Tu peux acheter à Maori. Il arrive gratuitement chez toi. Pas mal. 2011, annonce du calotrier de Laurentis. C'est le président du Napoli. Déclare, vous êtes des merdes. Je retourne faire du cinéma et pars sur le scooter d'un inconnu. Les Italiens, les frères, on vous aime. Merci pour ces moments. 2013, les ultras de la Nocerina menacent de mort leurs joueurs. 5... 5 joueurs simulent une blessure, le match est arrêté après 21 minutes. Ah ouais, merde. C'est pas très gentil hein, d'aller menacer de mort les joueurs. T'imagines quand les uns après les autres, tu genre quand le premier a commencé à s'effondrer, le deuxième il a fait, attends, c'est à cause de ça. Attends, on va le faire aussi parce que j'ai pas envie d'être dans la merde. 3, 4, 5. T'as beau être arbitre, tu... Il y, a que... Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Au cours d'une perquisition au sein des locaux de cette même chérina les enquêteurs découvrent que les joueurs sont payés au noir Le fabuleux monde du football. Donc, maintenant, en truc un petit peu plus récent, on va parler du transfert avorté de Philippe Kostic. C'est aussi une belle histoire, mais pour le coup, les Italiens sont plutôt les victimes dans cette histoire. Donc, là Lazio a envie de recruter Philippe Kostic, un ailier, euh, euh, il me semble, croate, si je dis pas de bêtises, euh, de Francfort. D'accord Donc, euh, ils vont parler à Francfort, ils essayent de négocier. Francfort veut 13 millions. La Lazio, eux, en demande 12. Francfort, eux, ils ont envie de garder leurs joueurs, mais ils savent pas trop comment faire, tu vois, parce que le joueur veut partir. L'offre de la Lazio, elle est à peu près similaire à ce qu'ils demandent. Donc, ils vont utiliser un bon vieux Vu qu'il nous reste que quelques jours sur le marché des transferts, C'est de donner à la Lazio une fausse adresse mail, une fausse adresse mail où parviendra l'offre de la Lazio. Eux derrière, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'essayer de gagner du temps, d'accord, de gagner du temps pour pouvoir, dans un premier temps, dire ah bah on n'a pas reçu l'offre et ensuite pouvoir dire ah bah au final c'est peut-être pas l'offre qu'on veut, etc. Et garder le joueur, bah en jouant la montre, tu vois, le, faire en sorte que le mercato se termine avant la fin de cette type Sauf que du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé <rire> La Lazio, eux, ont vraiment envoyé leur offre, tandis que Francfort, eux, ont dit à Kostic bah regarde, ils n'ont pas fait d'offre, on n'a rien, on a rien on n'a rien reçu sauf que l'agent de philippe costic a flairé l'entourloupe d'accord il lui allait voir philippe costic ils lui ont dit mais philippe euh, regarde le screen la Lazio a vraiment envoyé l'offre mais à la fausse adresse mail qu'on lui a donnée. résultat Philippe Kostic a séché l'entraînement, il a arrêté d'aller s'entraîner avec son équipe, a séché un match du coup contre l'Arminia Bielfeld. Et euh, derrière, bah, c'est vu sanctionné pour ça avec le direct. Alors le culot hein, de... dans le monde du foot. Le culot du directeur sportif de Francfort qui a déclaré Nous sommes très irrités par les actions de Philippe, nous l'avons toujours connu comme un professionnel au caractère bien trempé. Nous sommes donc très surpris de son comportement, d'autant plus qu'il est toujours sous contrat avec nous et qu'il n'y a aucune offre. Ah la la la la, bande de petits menteurs <rire> Bande de mythos Bande de mythos Laissez Philippe Kostic partir, parce qu'au final, bah, il est pas parti. L'opération ne s'est pas faite, et Philippe Kostic est toujours à Francfort. Francfort aura gagné, mais ils garderont chez eux un joueur qui ne veut plus jouer là-bas. Je suis pas sûr que c'était de super bon augure à faire. 2016, après le derby de Rome, Lulic déclare, Rudiger fait le phénomène, alors cache toute garde. Il <rire> Il vendait des chaussettes et des ceintures. Eh, hey, Lulic, frérot, pareil sur le mauvais cheval. Parce que bon, 4, 5 ans plus tard, Rüdiger, il a à Chelsea. vient gagner la LDC, le frérot. Mais le culot, c'est aussi pour ce genre de déclaration qu'on aime les derbies, tu vois. Fuck le foot aseptisé, tu vois. L'aroma et la lasio, ils s'aiment pas, on le sait. Donc déclarer ce genre de choses pour attiser les tensions, on aime bien aussi. Dramé Lecce offre son iPhone à une prostituée après l'acte. Il s'enfuit à vélo avec son iPhone, poursuivi par la pute et un transsexuel. Mais frère, tu es footballeur. Déjà, déjà pourquoi est-ce que tu payes en iPhone quand tu vas voir une, bah, une prostituée, quoi Déjà, c'est pas terrible. Mais surtout, pourquoi tu t'enfuis avec derrière Alors, je sais, leche, c'est peut-être pas le plus grand club du monde. T'as peut-être pas la, la, la meilleure paye, tu vois. Mais t'es pas à 1000 balles près quand tu es footballeur. Je suis désolé, t'es pas à 1000 balles près. Mais espèce de con, va T'imagines la scène Un footballeur en vélo avec derrière une prostituée qui écrit dessus et peut-être un, un transsexuel qui, je suppose, est peut-être l'ami de la prostituée <rire> Dramé frérot, je sais pas ce qu'a donné ta carrière, mais t'es mal à taille du rat, t'es mal à taille du rat. Et terminons avec euh, un grand classique de, de la série A. À gauche, Icardi demandant un autographe à Maxi Lopez, qui était un joueur du Barça à l'époque. Donc, Maxi Lopez ici et Icardi. À droite, Icardi avec la femme et les enfants de Maxi Lopez. Oui, effectivement, Icardi, quand il était petit, était fan de Maxi Lopez. Sauf que Icardi a grandi, est devenu joueur de foot et s'est marié derrière avec Wanda, euh, qui était la femme. De Maxi Lopez à l'époque Et maintenant il pose également avec ses enfants D'ailleurs pour la petite histoire je crois que même Icardi s'est tatoué Le nom des enfants de Maxi Lopez sur sa peau C'est le genre de situation Que la vie nous offre de temps en temps Et terminons ce thread avec Une bonne vieille dinguerie de notre ami Mourinho Qui a quand même fait un beau passage Dans ce championnat 2010 l'Inter gagne le derby à 9 contre 11 Mourinho déclare on l'aurait même gagné à 7 à 6 ça aurait été dur mais à 7 on aurait gagné notre ami José Mourinho Qui vient clore ce petit euh, <rire> Ce petit thread série A Et franchement ça a duré encore plus longtemps Que ce que je pensais bon, Pour être honnête avec vous les gars Je pensais faire les deux Parce qu'ensuite il y a une suite Regardez avec plein d'autres anecdotes etc Très très cool Je pensais en faire qu'une partie Mais j'ai fait du coup que le premier Parce que là, ça fait plus de 20 minutes je record Donc je ne m'en doutais pas du tout Il hein, y a même encore si vous voulez être Il euh, y a même encore des choses dans le premier thread Si vous avez envie que je vous fasse un deuxième épisode Pour pouvoir faire euh, bah, peut-être la suite Bah n'hésitez pas dites le moi en commentaire Et peut-être du coup bah je vous le ferai dans la foulée pour que vous puissiez découvrir d'autres bails et qu'on puisse rigoler. Ensemble, je vous mets le lien des deux de threads. Si vous avez envie de le lire de votre côté, il bah, n'y a aucun souci. Encore une fois, merci à FRSeria Seria, qui m'a servi à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à le partager à vos potes. Hein, si vous avez envie hein, de faire rire ces derniers avec des dingueries ou des histoires à raconter en soirée. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous